Hello, hello, je démarre un peu en avance, c'est normal, j'étais trop impatient <rire> et je voyais qu'il y en avait déjà pas mal d'entre vous qui se connectaient, donc je me suis dit pourquoi se priver Alors voulez-vous bien me dire si vous me voyez, si vous m'entendez déjà, on va commencer par ça, avec Julien qui me dit oui, yes, José, hola, hola, Karine, yes, Jean-Philippe, bon. Voulez-vous bien maintenant me dire, je profite toujours du fait que j'ai un peu d'avance, de, de, de, voulez-vous bien me dire pour les personnes qui sont en train de se connecter, d'où vous vous connectez Et ensuite, est-ce que vous voulez bien me mettre un chiffre Est-ce que vous avez participé à un webinaire, deux webinaires, trois webinaires ou plus Et à ce moment-là, vous mettez juste un plus. Voilà, donc d'où vous connectez-vous Et est-ce que vous avez participé à un, deux, trois, plus Québec, Canada, mon premier non pas le dernier. Yes Du Canada, le Québec, l'endroit où j'ai tellement envie d'aller dès que cette foutue euh, Covid sera passée. Delphine est là. Yes José, plus, plus, plus. Cécile, plus de Paris. Chloé, hola Anthony, Bretagne la première. Yes, la Bretagne. Presque la France de Paris, premier webinaire de Pauline Alves de Almorim. Que nom d'air mas bonito. Bon, bueno. alors, Marion Arquet, hello, c'est mon premier. C'est cool. Nantes plus Cécile de de New York. C'est magnifique. Bon, euh, écoutez, jeunes gens, la première chose que je veux vous dire, c'est que je suis très, euh, comment dire, à la fois touché et euh, pas surpris. De l'intérêt qu'a eu le sujet que je vous ai proposé aujourd'hui, qui était de communiquer en étant porté par la joie, plutôt que par plein d'autres bonnes raisons, la première d'entre elles étant, parmi les personnes avec qui je travaille, le devoir. Pourquoi est-ce que tu vas prendre la parole Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Alors moi, ce que je vais vous montrer, c'est que finalement, dans les différentes raisons que vous pouvez trouver, il y en a une qui sera toujours plus efficace, c'est d'être porté par une envie, par la joie. Et quand je réfléchissais à ce sujet, puisque je bosse beaucoup en ce moment autour des émotions, je réfléchissais, il m'est revenu une, une obsession que j'avais à un moment, qui était le mot de jeu. Le jeu a un triple sens. Le jeu des enfants, le jeu des acteurs, des comédiens, et enfin le jeu des pièces mécaniques. Donc c'est autour de ces trois euh, principes, de ces trois items que je veux aujourd'hui vous parler de la joie dans la communication. D'abord, le jeu des enfants. Il y en a peut-être parmi vous qui ont des enfants, ce n'est pas mon cas, mais j'ai eu plein de frères et sœurs, j'ai toujours plein de frères et sœurs, qui à leur tour ont des enfants, et à défaut d'en avoir, je suis très euh, touché, là aussi, très ému en regardant des enfants jouer. Et la chose qui me frappe le plus quand je regarde des enfants jouer, c'est l'intensité, la concentration et l'énergie qu'ils mettent dans cette activité, qui est à la fois essentielle, et qui pour autant, ce qui à l'âge adulte nous paraît très paradoxal, qui est essentiel et en même temps reste légère. Donc cette, cette intensité, cette concentration dans le fait que je veux absolument gagner le jeu et en même temps les enfants peuvent tout à fait gagner ou perdre et rester bons copains et après aller prendre une tartine de pain beurré avec du chocolat. Donc c'est gagner mais pas pour détruire, c'est pas gagner pour prendre la domination, c'est gagner pour rire, pas pour de rire. Ce n'est pas pour faire semblant, c'est gagner pour rire. Le but du jeu des enfants, c'est d'abord de rire. Et une fois qu'on a gagné, ben on en refait une autre. Donc, la première chose autour de laquelle euh, je voudrais euh, euh, vous faire réfléchir avec cette histoire des, du jeu des enfants, c'est que y a, euh, la, la, ce qui me fascine dans le jeu des enfants, c'est qu'ils sont dans un jeu qui est non pas « on fait quelque chose » parce qu'il faut, ils ne sont pas sur le pourquoi, la raison pour laquelle on joue. Il n'y en a pas, on joue parce qu'on a envie de jouer, et ils sont dans le pourquoi, dans quel but. Et ce but qui est essentiel et que malheureusement nous perdons trop souvent quand nous sommes adultes, le but fondamental du jeu des enfants, c'est de rire. Donc ça c'est la première chose, ce jeu des enfants qui est dans l'idée de euh, intensité concentration, énergie, et en même temps, c'est pas grave si on perd. On peut donc, si on gardait bien cette idée-là, que ce que nous apprennent les enfants quand ils jouent, c'est qu'on peut, nous aussi, à l'âge adulte, être dans une activité avec une importance fondamentale, et pour autant, ne pas y mettre une gravité, un sérieux, une lourdeur, une pesanteur, que nous nous sentons parfois obligés de mettre dans nos activités à l'âge adulte. Donc, par rapport à ce que ça, euh, ce qu'on pourrait garder du jeu des enfants pour la communication, c'est l'excitation, l'envie au sens de exciter, de euh, cœur qui palpite, de rire parfois euh, euh, très aigu. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'idée d'être concentré plutôt sur une opportunité que sur une contrainte. Vous allez voir que pour la communication, c'est fondamental. D'être dans le moment c'est quelque chose qu'on a aussi retrouvé avec le jeu des comédiens c'est que communiquer c'est quelque chose qui se fait dans l'instant dans l'instant présent et enfin que dans le jeu des enfants ils sont toujours plus sur la possibilité de gagner que sur un hypothétique risque de perdre donc ça c'est la première chose sur laquelle je voulais insister aujourd'hui c'est le jeu des enfants ensuite le jeu des acteurs alors dans ma vie à moi j'ai été plus récemment acteur enfant mais donc j'ai été acteur de théâtre pour ne le Je l'ai été pendant huit ans et ce que j'ai appris de ce métier de comédien c'est que effectivement il y a cette intensité profonde au moment de rentrer sur scène et en même temps quand on est comédien on sait bien que au delà de ce moment au delà de cet instant ça s'arrête est ce que pour autant on doit considérer ça comme une activité futile non pas du tout il y a la même intensité, la même concentration dans le moment présent que dans le jeu des enfants. En même temps, ce que j'ai appris, parce que je suis passé par plein de méthodes de théâtre, celle avec laquelle j'ai travaillé et avec laquelle je travaille encore lorsque aujourd'hui je fais des formations, que j'accompagne des personnes pour la communication ou que je suis en ce moment virtuellement en face de vous, c'est que dans l'acteur studio, ce qu'on apprend, c'est que, en fait, jouer au sens d'un acteur, c'est faire quelque chose. L'acteur studio a repris une phrase qui vient en fait de la systémique, mais qui en fait la systémique l'a repris des Russes, et en particulier d'un monsieur qui s'appelle Stanislavski. Donc en fait c'est l'idée que quand on joue, on fait, d'ailleurs on dit moteur, ça tourne, action, et ce que la systémique a appelé toute communication est influence. Quand je prends la parole, vous voyez bien que dans le verbe prendre la parole, il y a une action. Quand je prends la parole, c'est pour en faire quelque chose. En fait, quand je communique, quand nous communiquons, nous devons être concentrés sur qu'est-ce que je veux obtenir de la personne qui est en face de moi. Où est-ce que je veux l'embarquer Qu'est-ce que je veux qu'à la fin de notre interaction, vous voyez qu'on retrouve cette histoire de moment, qu'est-ce que je veux que cette personne dise, fasse ou pense Jamais un comédien ne rentre en scène pour dire son texte. Son texte est un moyen pour quelque chose qui en général est dit dans la première, enfin en tout cas dans le théâtre classique, c'est souvent dit par la, dans la première phrase que dit le comédien en rentrant en scène. Il dit, par exemple, « Je suis venu madame pour... » Et ensuite, la scène dure tant que je pense, mon personnage pense avoir encore quelque chose à dire pour espérer obtenir ça, jusqu'au moment où soit je l'obtiens et nous partons ensemble, soit je ne l'obtiens pas et je partirai seul. À partir du moment où quelqu'un quitte le regard de l'autre et du public, à ce moment-là, la scène s'arrête, entrée d'un nouveau personnage. Donc, ce que le théâtre classique et ce que le cinéma, en particulier les cinémas américains, ont montré, c'est que communiquer, c'est toujours prendre la parole pour faire quelque chose, pour influencer quelqu'un, pour obtenir quelque chose, une action, une réaction, une émotion. Une émotion étant d'ailleurs un mouvement. Donc, ce que je voudrais que, que vous gardiez du, de ce jeu des, des comédiens, c'est d'une part une proximité avec les enfants dans cette intensité et dans ce moment à moment. Et ensuite, c'est on fait quelque chose. Les enfants, quand ils jouent, ils bougent, ils font. Et enfin, il y a une chose aussi très particulière euh, au jeu des comédiens, c'est que je veux obtenir quelque chose et mon rôle se définit par mon objectif dans cette scène. C'est-à-dire que quand vous allez prendre la parole vous, dans vos métiers, dans votre, quelle que soit euh, la scène professionnelle ou personnelle d'ailleurs, en fait, nous rentrons dans un rôle, et ce rôle se définit par je suis venu pour vous convaincre d'eux, je suis venu pour vous donner envie d'eux. À partir du moment où vous serez dans ce rôle, mais qui est un rôle en fait, un rôle dynamique, non pas une carapace, mais quelque chose qui comme un costume que vous endossez, à ce moment-là, vous serez protégé. Vous serez protégé de euh, réactions agressives, vous serez protégé de... De, de gens qui ne seront pas d'accord avec vous et qui parfois, de manière consciente ou inconsciente, vont chercher à vous attaquer vous. Si par exemple, l'un d'entre vous en ce moment me disait c'est complètement crétin et je ne comprends pas qu'on puisse dire autant de bêtises et c'est pas parce que c'est gratuit que j'accepte que tu dises ça. Ben en fait, je ne le prendrai pas moi. Je le prendrai moi dans mon rôle qui est de vous convaincre d'utiliser tout ce que je vous apporte aujourd'hui. Est-ce que c'est clair sur cette histoire que en fait prendre le rôle de comédien ou prendre le rôle de vous convaincre de vous engager avec moi dans ce projet ou vous convaincre de m'accorder un nouveau budget pour euh, ma mission de l'année 2022, c'est la même chose. C'est toujours être dans un rôle et ce rôle est protégé. Une dernière chose que je vais vous dire à propos du rôle de comédien, en tout cas de l'image, de la métaphore du jeu des acteurs par rapport à communiquer, c'est que quelle que soit la scène que l'on a à jouer en tant que comédien, et il se trouve que j'en ai joué beaucoup de euh, tragiques, dramatiques, très euh, lourdes émotionnellement. En fait, on ne peut jouer une scène que si on est porté par une envie. Et c'est ce que j'ai gardé aujourd'hui, c'est ce que euh, j'apporte aux gens avec qui je travaille en termes de communication. Je leur dis toujours, attention, concentrez-vous sur quelque chose qui vous fasse envie. Est-ce que vous serez heureux si vous avez expliqué quelque chose Non. Est-ce que vous serez heureux si vous avez convaincu les gens Grâce à votre explication de vous dégager du budget ou de vous accorder une augmentation de salaire, oui. Donc, c'est être porté par une envie positive qui va vous aider. Jeu des enfants, jeu des comédiens. Troisième jeu fondamental, le jeu des pièces mécaniques. Euh, je suis très frappé par l'intensité que mettent les personnes avec qui je travaille, et peut-être vous aussi, cette intensité à vouloir que les choses euh, euh, euh, euh, disent les Espagnols que les choses se, se combinent à la perfection. Je vais dire ça et à ce moment-là, tu reprends la parole et en même temps, on switch sur la slide 27 et à ce moment-là, tu m'envoies la vidéo. C'est totalement inutile et c'est même contre-productif. En fait, quand on, le peu que je sais de la mécanique, c'est que quand deux engrenages sont réglés au micron, en fait, ils vont s'user beaucoup plus vite pour qu'une pièce, un engrenage, une articulation mécanique fonctionne, il faut que cette articulation se fasse, mais pas trop proche, pas trop étroite. À cette condition-là, on va garder du jeu. Et s'il y en a trop, effectivement, ça, ça se met à la mécanique se met à branler, à se dérégler. Mais si elle est suffisamment proche et pas trop, alors à ce moment-là, la mécanique va durer. Donc, ce que je veux vous garder par rapport au jeu des pièces mécaniques, c'est le jeu en termes de souplesse. Et je vous ai parlé à l'instant du jeu des acteurs et d'être concentré sur un objectif qui nous attire. Et finalement, c'est beaucoup plus important, cette destination, que l'itinéraire pour y parvenir, c'est-à-dire ce que nous allons dire, ce que nous allons présenter comme foutu slide ou ce que nous allons pouvoir apporter comme argument. En fait, plus je serai concentré sur la destination, plus je serai souple sur l'itinéraire. Et si je remonte maintenant depuis ce jeu des pièces mécaniques sur le jeu des comédiens, évidemment, moi quand je rentre en scène, je suis concentré sur ce que je veux obtenir du personnage en face de moi, pas sur mon texte, ni sur mes déplacements. Si je suis concentré là-dessus, sur la technique ou sur ce que je dois faire à ce moment-là, évidemment, tout va se dérégler. Ce que je suis en train de faire avec vous, je l'ai bien évidemment préparé, je l'ai réfléchi, mais j'ai d'abord réfléchi à mon objectif et en ce moment, je suis d'abord concentré sur mon objectif. Pas sur qu'est-ce que je dois dire, à quel moment je dois le dire. Et si maintenant je reviens encore un cran en arrière sur le jeu des enfants, évidemment les enfants sont concentrés sur leur objectif qui est de gagner. Ils ont un itinéraire prévu, on préfère que ce soit Martine qui soit à l'avant parce qu'elle est plus efficace ou que ce soit Antoine qui soit à l'arrière parce qu'il court plus vite et on a un cadre qui est le cadre des règles du jeu. Mais comment ça va se passer On n'en sait rien et c'est bien pour ça que c'est joyeux. Donc, je reviens au jeu des pièces mécaniques. Dans le jeu des pièces mécaniques, gardez cette idée de souplesse et d'improvisation. Il n'y a pas très longtemps, je faisais avec vous un webinaire sur euh, comment prendre la parole à plusieurs, comment s'organiser et je vous ai montré comment euh, le plus important c'est d'avoir tous le même objectif plutôt que toi, tu prends telle partie, moi, je prends telle partie, et toi, tu veux quelqu'un prend la partie C. Parce que ce qui qu se passe à ce moment-là, c'est que chacun va jouer sa partition de son côté, et ça va être bien évidemment une cacophonie. Donc, le jeu des pièces mécaniques, ce qui est important, c'est justement cette organisation, cette souplesse dans l'articulation. Ne faisons pas de soi parfait. Pour boucler tout ça, le jeu des enfants, le jeu des comédiens, le jeu des pièces mécaniques, la chose qui reste autour de tout ça, et c'est ce que j'avais mis dans le titre de ce webinaire, c'était la notion de joie. Et évidemment, je, joie, on est sur les mêmes sonorités, probablement pour ça que moi, j'allie les deux. Euh, donc, pourquoi est-ce que la joie est importante dans tous ces... Pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre toute cette communication, tout ce, ce webinaire sous le, le signe de la joie Évidemment, il y a une partie conjoncturelle qui est liée au fait que c'est bien l'émotion dont on entend le moins parler aujourd'hui. Je suis fatigué comme vous de ce foutu bordel de merde de Covid. <rire> et en même temps, je suis peut-être encore plus là d'entendre des gens passer leur temps à se plaindre. Je sais que la vie est compliquée, je sais que la vie est difficile et chacun nous portons notre lot d'ennuis. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'en termes de communication, quelles que soient les circonstances, L'envie se décide. Ici et maintenant, au moment où je me rapprochais de l'ordinateur pour me connecter, etc., j'ai eu un espèce de coup de barre monumental en me disant « mais pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans » Et en même temps, tout de suite, parce que j'ai entraîné mon corps à le faire, je me suis reconcentré sur mon objectif, si j'arrive à les convaincre, quel pied Et j'ai vu, j'ai ressenti l'énergie remonter. Donc, ce que je veux vous dire avec ça, c'est que avant de rentrer en prise de parole, vous devez avoir vis-à-vis -vis de vous-même et vis-à-vis -vis des autres, l'exigence de vous recentrer sur quelque chose qui vous fasse envie plutôt que sur les contraintes. Et s'il y a une phrase que je redis de manière obsessionnelle en formation, c'est « de toute contrainte peut sortir une opportunité ». Baudelaire dit « de la forme étroite, l'idée jaillit plus intense ». Donc ici, dans le contexte actuel, si vous avez cette exigence et cette obsession de « je ne rentre pas dans le regard de quelqu'un sans être chargé d'une énergie positive que j'ai décidée, en amont, de manière à pouvoir me reconcentrer dessus et faire remonter cette énergie positive et cette envie, alors faites-moi confiance, jeunes gens, vous serez probablement les seuls. Et si l'envie se décide, l'envie est profondément communicative. Donc, avec tout ça, il y a moyen que la joie habite votre communication et qu'elle se transmette aux personnes en face de vous. Or, comme toute émotion, la joie a une double intention. La première, elle nous indique qu'il y a quelque chose de positif. Et la deuxième, elle nous donne l'énergie pour y retourner. Donc, plus c'est là où le cercle vertueux se met en, en, en action, plus vous allez être concentré sur j'ai envie ici de ça plus vous allez avoir de chances de possibilités d'y accéder de l'atteindre parce que vous allez être porté par cette envie le résultat c'est que derrière votre corps va s'en souvenir et évidemment la fois d'après quand vous allez lui demander de refaire une prise de parole il va faire avec plaisir mon ami je te suis donc l'idée c'est que euh, là aussi et je vais terminer avec ça. Euh, on parle beaucoup de la préparation, on parle beaucoup de la conduite de l'entretien, mais on parle, je trouve, pas assez de ce qui suit. Et moi, ce que je veux vous conseiller, c'est quand vous sortirez d'une scène, quoi qu'il se soit passé, vous devez à votre tour, et cette fois à votre service, cette exigence qui est de garder en tête une chose ou plus, mais d'abord de vous focaliser sur ce qui vous aura plu, sur ce que vous aurez réussi, sur ce qui aura été positif et joyeux, et de vous en féliciter. C'est une obligation, c'est un devoir que vous vous devez pour entretenir la machine et lui donner envie d'y retourner la fois d'après. J'ai vécu ça en sortant de scène un jour avec un metteur en scène que je salue ici, qui s'appelle Léo, je ne sais pas si il est dans cette salle virtuelle. C'est quelqu'un qui, sans le savoir, m'a fait un des plus grands cadeaux que j'ai eu en termes de communication. Un jour, je sors de scène, c'est un monologue, et je râle. Et je dis, ouais, à telle scène, j'ai foiré, ça m'énerve. Et lui, il me dit, mais moi, j'ai beaucoup aimé tel moment. Et je dis, oui, mais tu comprends. Et il Oui, mais tu vois, à tel moment, c'était joyeux. Et je lui dis, oui, mais non. Et il me regarde et il me dit, je coup-ci très en colère. Aurélien, tu m'emmerdes tu me gâches mon plaisir j'étais très choqué, ébranlé, il me dit tu vois, bien sûr on peut toujours trouver des choses qui ne vont pas mais notre job à nous c'est d'être concentré sur ce qui va pour demain avec un autre public leur présenter ce qui va et en plus présenter quelque chose qui soit encore mieux sur le reste et donc voilà ce sur quoi je voulais finir avec vous aujourd'hui, c'est être bien concentré sur, en sortant de scène, ne pas se flageller de ce qu'on aurait pu faire mieux, ne pas aller chercher des raisons de euh, j'aurais pu faire, j'aurais dû le faire, etc. Non, concentrons-nous sur ce qui a fonctionné. Après, vous pouvez le faire à l'espagnol et vous faire des bisous. Vous pouvez le faire à l'anglaise ou à l'américaine, je ne sais plus, et vous frotter. Ou vous pouvez le faire à la française. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai bien réussi un truc, derrière, je me fais un cadeau. Et vous faire un cadeau, c'est quelque chose dont vous allez vous souvenir chaque fois que vous le reverrez. Bref, nourrissez-vous de manière à entretenir la machine, à entretenir l'énergie. Jeu des enfants, jeu des comédiens, jeu des pièces mécaniques. Et le moteur qui est derrière tout ça, avant, pendant et après, c'est la joie. La joie, souvenez-vous, c'est l'émotion du partage, c'est celle qui nous donne envie d'être en lien avec les autres. Voilà. Est-ce que par rapport à tout ça, vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Il nous reste dix minutes. J'étais assez chaud aujourd'hui <rire> sur la notion de jeu. C'est quelque chose qui m'obsède. Vendredi, euh, vous le rappelez peut-être, vous ne savez pas, un, c'est une semaine à double webinaire. Donc, vendredi, je fais un, un, un webinaire consacré euh, euh, aux émotions. Donc, euh, si euh, euh, euh, sur ce webinaire-là, il y aura un training la semaine prochaine. Pour tous les gens qui sont euh, euh, derrière le, euh, qui sont dans le groupe Facebook et qui le training, je vous le rappelle, pour tous ceux qui sont euh, rest, qui viennent d'arriver dans, dans dans ces webinaires, c'est quelque chose qui est uniquement pour les personnes qui sont dans le groupe Facebook. Donc je vous mets l'adresse euh, si ça marche. Je vous mets l'adresse du groupe Facebook oops, ici. Non, si hop. Donc voilà, vous avez l'adresse du groupe Facebook. Euh, des questions, des remarques. Carole, ce winner tombe très bien. Je vais me flageller depuis hier. Après un échange que j'aurais aimé, j'irai mieux. Mais oui, bien sûr. <rire> Concentre-toi sur ce, qu ce qui a bien fonctionné, en quoi j'ai assuré, en quoi j'ai réussi. Et derrière, OK, donc la prochaine fois, voilà ce que je ferai différemment. Comment réagir lorsque notre interlocuteur tombe dans le négatif Karen, bienvenue, puisque je sais que c'est ton premier depuis le Québec où il est donc en ce moment 7h30 du matin ou euh, 7h22, eh bien le, le cadeau pour toi, Karen, aujourd'hui, et peut-être que ça va parler à d'autres, souviens-toi que tu n'as pas de pouvoir sur les émotions, sur les ressentis, sur l'état intérieur des personnes qui sont en face de toi. Le seul pouvoir que tu as, c'est sur ton énergie à toi. Donc, quelqu'un en face part dans le négatif, première technique, demande-lui, et donc par rapport à ça, tu veux quoi Donc, en faisant ça, en fait, tu lui ouvres la porte Peut-être il aura envie de revenir avec toi dans du positif plutôt que tout ce qui ne va pas. Dis-lui, et donc par rapport à ça, tu veux quoi Tu as envie de quoi Non pas, qu'est-ce que je peux faire moi un, un. qu'est De quoi tu as envie Ensuite, cette personne prendra ou ne prendra pas, C'est n'est pas ton, ta responsabilité. Toi, ta responsabilité, c'est de rester dans le positif. D'abord parce que c'est finalement le plus beau cadeau que tu puisses lui faire et surtout parce que la seule personne dont tu es responsable, c'est toi-même. Nous sommes responsables de notre bien-être, pas du bien-être des autres personnes. Donc, Karine, dis-moi si ça te cause. Nicolas, quid de l'application de ces principes dans la sphère personnelle quand les enjeux de relations interpersonnelles sont plus importants que dans la sphère professionnelle ben, ta, ta question est un peu large, Nicolas, donc je, je vais avoir du mal. Euh, je ne sais plus si tu fais partie du groupe. Si tu as un exemple plus précis, mets-le moi dans le groupe Facebook et j'y répondrai avec plaisir. Mais je dirais que en ce qui concerne la sphère personnelle, c'est exactement la même chose finalement, moi, vu de ma fenêtre, je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence fondamentale entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Nous devons, de la même manière dans le personnel comme dans le, le professionnel, être concentrés plutôt sur des choses qui nous attirent que sur des choses qui nous angoissent, qui nous font flipper. Euh, nous devons être plutôt concentrés sur qu'est-ce que je veux obtenir de la personne qui est en face de moi. Par exemple, je vais lui dire, écoute, aujourd'hui, ce que je veux, c'est de convaincre d'aller chez ma mère plutôt que chez la tienne. Ah non oh, ouais Et du coup, qu'est-ce qui pourrait te convaincre Plutôt que de faire, oui, et alors, euh, on fait quoi ce week-end Virgule ma chérie. <rire> Parce que là, là, Nicolas, il est possible qu'effectivement, tu me prennes une tarte derrière la tête. Donc moi, Nicolas, pour répondre comme ça globalement à ta question, euh, je dirais que c'est exactement la même chose, vu de ma fenêtre. José, j'utilise la joie avec mes équipes depuis toujours, mais j'ai souvent fait face à des hiérarchies qui sont dans des postures, j'imagine des postures, des attitudes différentes. Oui, et alors même remarque pour Karim, finalement, toi, tu es responsable de ce qui t'appartient. Les autres ne veulent pas fonctionner comme ça. Dis-toi que c'est pour l'instant. Moi, ce que je constate, c'est que quand les gens nous voient joyeux, nous voient rechargés d'émotions positives, en général, au bout d'un moment, ils vont avoir envie de faire la même chose. et Ils vont vous demander comment tu fais toi, comment ça se passe pour toi. Chris Catherine, merci pour cet insight hyper pertinent. Yes, est-ce ça la communication émotionnellement intelligente C'est tantôt autre ça c'est entre autres ça, l'intelligence émotionnelle, vue de ma fenêtre, hein, il y en a peut-être qui ne serait pas totalement d'accord avec cette définition, mais l'intelligence des émotions, ça veut dire la compréhension d'abord de mes émotions, de ce qu'elles m'indiquent. C'est pour ça que vendredi, je fais un webinaire là-dessus dans lequel je vais annoncer le lancement d'une formation consacrée à ça, d'un atelier consacré à ça. Donc, c'est la compréhension de mes émotions d'abord, qu'est-ce qu'elles m'indiquent et elles sont l'énergie pour faire quoi. Ensuite, la compréhension pour autant que je puisse en juger c'est pour ça qu'il faut poser des questions, parce qu'on n'est pas chez l'autre, des émotions de l'autre. Et ensuite, de comment est-ce que je fais fonctionner le processus, le flux, parce qu'une émotion, c'est un mouvement. Donc, comment est-ce que je, j'utilise mes émotions d'abord, éventuellement, que je propose à la personne d'utiliser les siennes avec les miennes, et qu'avec ça, elle et moi, on arrive à faire un processus positif, constructif. Voilà ce que moi, j'appellerais la communication émotionnellement intelligente. Dis-moi si ça te cause, Catherine. Est-ce que j'annonce mon objectif au début de la conversation Je fais une double réponse à Catherine. Oui, évidemment. <rire> moi, toujours. Et c'est un des principes fondamentaux de la méthode que j'ai construite, sur laquelle j'ai écrit un bouquin, sur laquelle j'ai des programmes, etc. Euh, on pourra en reposer. Catherine, rejoint le groupe Facebook qui continue à me poser des questions. Christelle, comment trouver, la conserver la positive attitude lorsqu'on a affaire à un auditoire hostile euh, euh, je serais un peu prudent sur le mot d'hostile, euh, Christelle, il y a moyen de se jouer à se faire peur alors que c'est pas nécessaire, je dirais opposé, voilà, qu'il n'est pas d'accord. Bon, ben, la preuve que euh, une, une des choses que de toute façon tu peux te dire Christelle, c'est que quelqu'un avec qui tu vas prendre la parole, c'est forcément pour le convaincre, pour lui donner envie pour quelque chose, c'est pour quelque chose, donc c'est normal qu'ils ne soient pas tous déjà avec toi, sinon tu n'aurais pas besoin de prendre la parole. Et la deuxième chose que tu peux te dire, moi c'est une chose que j'ai de manière obsessionnelle quand je, je bosse avec un public que je ne connais pas au départ, c'est s'il y a quelqu'un qui est très fortement en désaccord avec moi, finalement ça peut être une bonne nouvelle parce que c'est quelqu'un quelqu qui a envie de quelque chose très fort mais qui pour l'instant me demande à l'envers. Donc quand je reçois des comportements très agressifs, souvent je fais « oula, ça a l'air que c'est très chaud pour vous, donc dites-moi ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voulez. » Pour l'instant j'entends ce que vous ne voulez pas, mais je n'entends pas ce que vous voulez. Et comme je vous respecte, je ne ferai pas de lecture de pensée. Donc, dites-moi ce que vous voulez. Voilà la technique que moi, j'utilise Christelle. Tu me dis si ça te cause. Remarque pour Nicolas, je ne suis pas sûr que les enjeux de relations perso soient moins importants au travail. En fait, c'est toujours nous. En fait, C'est toujours de nous dont il s'agit, hein. euh, euh, que ce soit pour euh, Nicolas ou, ou pour Hélène. C'est euh, Shakespeare qui disait « All the world is a stage ». Alors, moi, l'anglais, c'est ma quatrième langue. Hein, donc, euh, excusez-moi pour l'accent. Mais en fait, à chaque moment de notre vie, nous jouons un rôle. Il se trouve que dans notre culture latine, rôle a un sens négatif. C'est comme un masque du tout. Jouer un rôle veut dire avoir envie de quelque chose par rapport à la personne qui est en face de nous. En fait, c'est ce que j'appelle moi la sincérité orientée. Quand j'ai écrit mon bouquin, ma mère est en prof de philo, sincérité orientée, quand elle a lu ça, elle a fait « Oups !» Mais en fait, c'est bien de ça dont il s'agit. Je viens, je te dis ce que je veux, comme quand je vais chez ma boulangère et je lui dis « bonjour madame, je voudrais une baguette ». En fait, ce que je veux, c'est qu'elle se retourne et qu'elle me tende la baguette. Ben, communiquer, c'est ça. Et donc, à chaque moment, quand nous communiquons, nous portons un, un rôle et ce rôle se définit par l'objectif. Super pertinent pour ton cas, c'est cool, merci Christelle. Jeunes gens, y a-t-il d'autres questions Remarque, est-ce que j'en ai raté Toujours trouver le positif dans une situation Oh que oui Vous savez, c'est très, euh, euh, j'aime beaucoup cette remarque de, de Christelle, a, très souvent, je réagis quand j'entends des gens euh, dans les formations qui disent euh, « Oui, oui, euh, de toute façon, j'ai rien à perdre. » Moi, automatiquement, mais ça fait très longtemps depuis que je suis tout petit, il y a quelque chose qui se transforme chez moi et qui dit « Donc, tu as tout à gagner. » Rien à perdre, c'est une double négation. Il se trouve que nous, nous sommes dans une culture, et j'ai appris ça de quelqu'un qui fait de l'interculturel, des formations interculturelles, nous sommes dans une culture qui, valorisant l'intelligence de la personne qui est en face, de nous avons tendance à dire non, pour dire « viens, je veux bien qu'on discute, j'ai envie qu'on débatte ». Les cultures asiatiques sont d'abord dans le « oui », parce que ce qui compte le plus, c'est de maintenir la relation. C'est intéressant, il ne s'agit pas de juger, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que nous fonctionnons beaucoup dans des doubles négations. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec quelqu'un et il me dit « non, mais moi, c'est pareil ».« Non, mais moi, c'est pareil ». Ah oui, donc tu veux dire que c'est la même chose <rire> ou comme quelqu'un qui me disait qui me dit encore régulièrement, pas de souci pour me dire que ça va bien bon, je suis un peu obsessionnel de tous ces sujets là parce que dans le groupe Facebook j'ai fait une, une, une verticale c'est à dire 30 jours d'affilée où je faisais euh, tous les matins une émotion euh, pardon, une phrase le piège qui était dedans et une proposition à la place mais évidemment dans ces mots là il y a des choses qui se jouent et les mots sont la représentation de notre vision du monde donc ça peut être intéressant d'entendre que, ce que nous disons euh, euh, comme nous. Il est 13h30, à mon grand désespoir, je vais devoir vous quitter, car j'ai une exigence, moi, c'est euh, le respect des horaires. Je sais que derrière, vous avez euh, des choses qui démarrent dans l'après-midi. J'espère que ce nouvel horaire de 13h, 13h30 vous a plu. Vous avez eu le temps de prendre un sandwich avant et que vous aurez le temps de prendre un petit café après. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je me réjouis de vous retrouver un maximum d'entre vous vendredi. Là, ça va être un webinaire d'une heure. Donc, accrochez-vous bien, prenez euh, de l'eau et, euh, et un sandwich. Hein. C'est 13h, 14h vendredi euh, sur les émotions. D'ici là, groupe Facebook, euh, éventuellement sur LinkedIn, mais j'y vais moins parce que pour l'interactivité, il n'y a rien à faire, ce n'est pas super. Donc, groupe Facebook, inscrivez-vous et je suis avec vous pour questions, réponses, commentaires, soutien, tout ce que vous voulez. Restons en lien, prenez soin de vous. Hasta luego.